Et j'étais aussi en garde civique en étant en garde du corps de, de, de l'officier généraux. Donc, à cause de la langue, j'étais tout près de ce officier, dans la dernière minute, le Mbukki était autour d'eux. Et puis, du moment de la fuite du maréchal Mobutu, j'étais le seul gène officier j'avais une vingtaine d'années.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 au même moment. Vous savez l'avantage des pays euh, de voyage et de sortie est que tu peux faire tout ce que tu veux. Je vous ai dit que j'étais militaire. Je n'ai pas, pas fini l'université à l'ESMA Mangoum, mais quand je suis venu ici, les opportunités d'éducation cet homme J'ai fait la, la formation de l'aviation et j'ai aussi fait aussi des cours de management en ligne. Et les pays anglophones sont les seuls, les seuls pays où ils ne demandent pas les diplômes pour vos vous employer. On vous de votre compétence. Qu'est-ce hein. que vous savez faire au lieu de demander les diplômes Et puis non enfin, seulement ça, ils vous forment pendant six mois. Le vrai problème de congolais est que dès qu'ils arrivent, quelque pas, ils essaient de rester dans leur cercle, ils refusent de s'intégrer, même les, les médecins, même les licenciés, les gens très bien qualifiés au congolais qui viennent ici, il y a cette complexe-là, mais moi, je n'avais pas ce complexe-là, je ne sais pas si tu as compris ou quoi, et je suis manager maintenant, je n'ai pas ah, une qualification, comment dire, euh, le diplôme, Je juste fais des formations de management, et puis en plus, quand on te donne le boulot, fais de l'autodidacte, cultive, tu cultives, tu, tu fais des recherches, et puis, il faut dire ouais, vrai, c'est ça, quoi, donc, euh, c'était difficile pour cette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 oui, bien sûr. Je, je, je suis moi-même acteur d'essayer de, de, de mettre la paix entre les combattants et surtout d'éviter les insultes. Parce que les histoires des concerts, la, la, la réclamation des combattants, c'est quelque part val, val, valable. Mais les histoires des concerts, il faudrait vraiment qu'on essaie de trouver une solution. Comment est-ce qu'on peut avancer En Irlande, comme partout ailleurs, les concerts ne pas plus se Les combattants sont en train de crier du chaos. L'histoire des, des concerts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 les, les, les par exemple. Bissa Kembetia, vous avez des projets. Vous êtes euh, un ancien euh, officier des renseignements en 2003, et mouvement de libération du Congo, Merci. MLC. Est-ce que vous-même, vous avez des projets, une fois ici, et sur place à Kinshasa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 le problème des Congolais est que dès qu'ils arrivent quelque part, ils essaient de rester dans leur cercle. Ils réussissent de s'intégrer. Même les, les médecins, même les licenciés, les gens très bien qualifiés Congo, dès qu'ils viennent ici, il y a des un complexe là. Mais moi j'avais pas ce complexe là, je sais pas si t'as compris. Par mot ou quoi Et je suis manager maintenant, je n'ai pas hein, une qualification, comment dire. Il y a un diplôme qui juste fait des formation de management et puis en plus quand on te donne le boulot, tu fais de l'autodidacte, de culture, tu, tu, tu fais des recherches et puis il faut dire vrai, c'est ça quoi. Donc euh, c'était difficile pour cette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 d'essayer de mettre la paix entre les combattants et surtout d'éviter les insultes. Parce que les histoires des concerts, la réclamation des combattants, c'est quelque part valable. Mais les histoires des concerts, il faudrait vraiment qu'on essaye de trouver une solution. Comment est-ce qu'on peut avancer En Irlande, comme partout ailleurs, les concerts ne fait plus marché, Les combattants sont en train de crier du chaos. L'histoire des concerts,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 Les, les, les attentions par exemple Bissa Mbetia, vous avez des projets vous êtes euh, un ancien euh, officier des renseignements en 2003, et mouvement des libérations du Congo, Merci. MLC est-ce que vous-même, vous avez des oui. projets une fois ici sur place à Kinshasa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 J'étais aussi en garde civile en étant en garde du corps de, de, de, de l'Officier Généraux. Donc, à cause de la langue, j'étais tout près de ce Mobutu. à de de la dernière minute, Mobutu était autour d'eux. Et puis, du moment de la fuite du maréchal Mobutu, j'étais le seul jeune officier j'avais une vingtaine d'années.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 Il y a eu à 10 de main, il y a eu... Entre temps, vous jouez de la musique lorsque vous organisez des fêtes chez vous, même euh, dans des, différentes oui, familles. Tout, tout, tout, le monde, tout le monde joue de la musique. Tout le monde. Je n'interdis pas la musique, c'est ce Je que j'essaie d'expliquer. Je n'interdis pas la musique. Ils ont interdit la musique pour faire passer les messages. Mais dans les messages, nous, nous, nous ne m'achèrons pas les insultes